Bonjour, c'est Adrien de Japon Info. Pour ceux qui ne connaissent pas Japon Info, je vous présente. On est un journal papier mensuel qui est envoyé à tous nos abonnés depuis euh, maintenant plus de 3 ans. A l'intérieur, vous allez avoir un sujet d'actualité chaque mois, d'actualité mais aussi de société, de culture, intemporel et qui, prend, qui per vous permet de prendre le temps de le lire. Voilà, Japon Info c'est une version papier mais aussi une version par email quotidienne vous recevez une newsletter lorsque vous êtes abonné. Japon Info, ça fait 30 numéros que nous avons fait depuis la version papier et depuis 2010 sur Internet. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que nous avons envie de marquer le coup, de faire un numéro, un livre collector pour vous, pour ceux qui nous soutiennent depuis de le début et pour ceux qui ont envie de découvrir pour pouvoir voir tout ce qui s'est passé par rapport à Japon Info. Je m'adresse à vous aujourd'hui grâce à cette vidéo sur Ulule et pour vous, et pour nous, c'est important que vous nous souteniez dès à présent, alors s'il vous plaît, partagez, faites tout ce que vous voulez, tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir nous aider à faire vivre ce projet. Merci et à très bientôt.